Oui, je me présente. Bonjour à tous. Surtout bonjour aux grands frères. Et je leur envoie des pensées d'amour et de paix dans la cellule où ils se trouvent en ce moment. D'accord. Alors moi, depuis que j'ai appris la nouvelle, je suis dans l'incompréhension totale. Parce que je connais mon fils. Bien sûr, on me dira que c'est parce que c'est mon fils. Mais je sais que Cédric, qu'on appelle Zébris, a toujours eu en lui ce souci de la justice, même petit. Je vais vous raconter une anecdote. Quand il était au collège de Grand-Camp, il était chef de classe. Ce qui veut dire que lorsqu'il y avait des conseils d'école, il devait défendre ses camarades. Il les défendait tellement bien que le proviseur, non le principal, puisque ce collège lui a dit « mais toi tu seras pasteur plus tard ». Donc ce qui veut dire qu'il y avait déjà le souci de défendre les plus faibles. Et je pense que lorsqu'on parle des grands frères, que fait un grand frère Il protège, il défend. Eh bien, c'est ça. Donc, les grands frères se sont réunis avec les élus dans le but d'aider les jeunes, parce que nous avons beaucoup de jeunes qui sont désœuvrés, parce qu'une scolarité assez courte. Et ici, on sait très bien que lorsque les enfants n'ont pas de finalité scolaire, ils se retrouvent dans la rue. Donc, les grands frères sont venus pour aider cette jeunesse qui est dans le dénuement, pour les sortir de ce marasme économique. Or, ce que je ne comprends pas, maintenant, on les accuse de malversations, de raquettes. Et nous savons très bien que ce sont des mensonges, des mensonges qui ont été effectivement... qui se sont avérés parce que les grands groupes commerciaux ont démenti ces raquettes, de même que les élus. Alors, que veut le gouvernement français, l'État français Moi, je pense simplement qu'ils ont trouvé que ces jeunes avaient des idées trop pertinentes que c'était des cerveaux. Ils ont cru qu'ils avaient affaire à des voyous, parce que l'habit ne fait pas le moine. Hein, ou ce n'est pas les lox qui fera qu'effectivement que cet homme est plus intelligent ou pas. Et je crois qu'ils se sont basés sur cela. Et nos jeunes sont tombés, je dirais, dans un guet-apens. Pourquoi sont-ils tombés dans un guet-apens Parce qu'ils avaient en eux ce qu'on appelle la spontanéité, le désir d'aider, l'amour de son prochain. Oui, on va parler de ça. Et, et nous savons très bien que ceux qui sont dans la sphère politique, ne partage pas ces sentiments-là, parce que finalement, chacun travaille pour ça. Euh, bon, excusez-moi. Oui, voilà, on a compris. Tandis que là, ils travaillaient pour l'ensemble de la population. Et je crois que lorsqu'ils ont vu, effectivement, ces idées que ces jeunes développaient, et avec tant d'énergie, ils se sont dit, attention, il y a danger. Et l'État français, qui forcément est au courant de tout ça, s'est dit, on va leur faire taire. Ils vont servir d'exemple afin que les autres ne se soulèvent pas. Mais moi je dis quelque chose, la vérité, elle n'a que seul chemin, elle n'a qu'une seule position et on ne pourra pas la museler. Et je dis que tout opposant aux grands frères ne savent pas qu'ils sont des stimulants secrets de leur action. Et toute entreprise adverse de l'État français va servir à ce que les grands frères soient libérés. Parce que moi je crois à une justice. Et je me demande si certains qui les accusent, si les détracteurs, est-ce qu'ils dorment bien le soir parce qu'ils ne peuvent pas bien dormir. Et de toute façon, nous verrons la réalité, nous, nous verrons la libération de nos grands frères. Je le crois, je le crois fermement. Parce qu'ils n'ont rien à faire là où ils sont, absolument rien. Et ceux qui devraient se trouver peut-être dans les geôles, qui ont volé de l'argent, au vu au sud de toute la population guadeloupéenne si je fais allusion à l'affaire de l'eau, ils sont libres, comme moi. Et nos enfants sont en prison. Je dis non, non et trois fois non. Un proche, un proche, un proche de Cédric, un proche de Zébris. Donc euh, moi, c'est Billy le Kid. Je fais partie des, des fondations dans le sol. Donc comme Zébris elle appelé, Il m'appelle. c'est lui qui m'appelle la légende. Donc ça, quand on entend, euh, quand on entend euh, les gens parler de légende, ben, c'est Paola Zébris. C'est son invention personnelle. Et donc euh, voilà, mon témoignage, il est simple hein, euh, par rapport à cette affaire. Ce serait plutôt par rapport à mon histoire personnelle avec Zébris, dont je vais parler. Donc juste porter le témoignage de, du fait que je ne m'imaginais pas un jour euh, parler de, de Zébris et parler de prison euh, euh, dans la même phrase sans mettre euh, organisation de son système ou organisation de concert donc je suis assez surpris je suis assez surpris assez, assez stupéfait de, de retrouver Zébris en prison quoi donc du côté de, de mon côté personnel dans les années 2010 je passe un moment assez difficile socialement après la mort de, de ma maman et donc euh, c'est entre autres grâce à Zébris qui m'a soutenu euh, au quotidien, qui m'a tenu la main, qui m'a relevé euh, jour après jour, qui est passé me voir, qui m'a fait sortir comme un enfant. Et donc, euh, bon, c'est vrai qu'on appelle, euh, on les appelle les, les, les grands frères, mais bon, moi je suis, euh, je suis euh, plus âgé que Zébris, et donc je pense que je suis aussi le, le grand frère des grands frères. Donc je parle plus de Zébris, comme disait la compagne de, de Samuel, elle parle plus de Samuel, parce que voilà, c'est son compagnon. Moi, je parle plus de Zébris, mais je parle aussi au, au nom de tous les grands frères, parce que je pense que l'action que, que mène Zébris au, au quotidien et dans l'anonymat, c'est au nom, c'est ce, ce que voulaient faire tous les grands frères. Donc Zébris, dans un moment difficile dans ma vie, dans un moment de dépression, il a fait en sorte que... En fait, que, si je peux dire que je ne me suscite pas. Quoi. Donc il a été là tous les jours, il m'a il soutenu, il m'a remis sur le devant de la scène puisque j'avais arrêté de chanter. Et euh, donc il m'a remis sur les rails artistiquement, il m'a remis sur les rails socialement. Et euh, aujourd'hui, aujourd si je témoigne, aujourd'hui si, euh, si même euh, je travaille, puisque bon voilà, maintenant j'ai un, un emploi, et euh, c'est en grande partie grâce à lui, c'est grande partie grâce à lui. Si j'ai un véhicule aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui, lui puisqu'il m'a remis sur pied. Il m'a remis sur pied et euh, ça, je ne l'oublierai jamais. Euh, aujourd'hui, j'ai un emploi et, euh, et je suis très fier de connaître Zébris. Je suis très fier d'avoir partagé des scènes avec lui d'avoir sillonné la guadeloupe d'avoir chanté d'avoir organisé des sons de système et euh, c'est vrai que quand j'entends qu'il est qu'il est en prison moi ça ça me blesse ça me fait mal parce que je sais que lui ce qu'il voulait faire justement c'est organiser des choses dans dans les dans les prisons organiser des choses avec les plus démunis et souvent quand on marchait à pointe à pit ensemble il aimait prendre euh, il aimait se prendre en photo avec euh, des gens qui ramassent les ordures, hein, avec les gens simples, tu vois, avec les gens simples. Et, euh, et cet amour qu'il a de l'autre, eh ben, j'aurais aimé lui, lui rendre aujourd'hui et, et lui faire savoir qu'on ne l'oublie pas. Et euh, qu'on va le soutenir et soutenir les grands frères pour que cette histoire ne, ne passe pas en bas fait, ne passe pas sous la table. Et pour qu'ils sachent qu'on qu pense à eux, qu'on les soutient. Et que jour après jour, même, même avec nos, nos propres moyens, nos, nos moyens qui sont limités, mais on fait en sorte que tous les jours on parle d'eux, de, tous les jours on parle de Zébris, que tous les jours on, on fasse savoir que c'est une injustice qu'ils soient en prison. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Mais en fait, euh, moi je n'étais pas du tout au courant que Zébris était incarcéré. Et c'est par hasard, bon, je passais près du tribunal avec mon bus et en fait j'ai vu du monde près du tribunal. Et euh, comme, je un petit peu, euh, comme je connais un petit peu les, les, les gars des, des quartiers, et donc euh, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre de voir certaines personnes, certaines personnalités, donc je me suis renseigné. Et c'est euh, le jour de sa comparution justement au tribunal que j'ai appris que Zébris était en garde à vue depuis 96 heures. Donc ce qui fait que bon, euh, le choc passé euh, le lendemain j'ai fait une vidéo sur Facebook pour euh, lancer un appel, lancer un appel pour savoir exactement de quoi il s'agissait, euh, pour avoir des renseignements, pour savoir euh, si quelqu'un avait un contact avec lui euh, à l'intérieur, est-ce qu'il est qu a après ces 96 heures de garde à vue euh, est-ce qu'il avait de quoi se changer, est-ce qu'il avait euh, de quoi se nourrir, euh, le minimum quoi. Euh, et je pense que chacun de, de chaque grand frère, je pense, a, a dû faire la même chose aussi, se soucier de, de, son, de, de, de son frère ou de son mari pour essayer de voir, euh, est-ce qu'il avait un minimum. Et donc euh, ma vidéo est restée un petit peu dans, dans, dans le vide et moi ça m'a frustré. Ça m'a frustré de voir que tout ça et brises qu'a fait Bamoun, tu vois, tout ça action qu'qu'ay qu'a fait, qu'a mené, tout ça moune qu'ay aidé. Et euh, j'appelais, euh, j'essaie d'appeler les télés, les radios pour avoir des renseignements et ça restait dans le vide. Donc, euh, au fur et à mesure, bon, euh, j'ai eu des renseignements qui, qui étaient faux, qui étaient plus ou moins vrais. Donc, à euh, un moment, j'ai dû prêcher le faux pour savoir le vrai aussi. Et puis après, euh, je suis rentré en contact avec, euh, avec, euh, avec Maya. Et, euh, et ce qui fait que j'ai pu... Euh, on a pu... Euh, C'est quelque chose de simple. On ne savait pas où est-ce est qu'ils étaient. On ne savait pas est-ce qu'il était euh, à Bémao est-ce qu'il était à Martinique. Donc, une chose simple, eh bien, on... On a été à la prison quoi, pour demander, on s'est renseigné, et puis euh, voilà, on a pu faire entrer, euh, faire entrer un petit colis. Et euh, bon, ça m'a ça vraiment, vraiment donné un petit peu de joie dans le cœur de savoir que bon, déjà il est en Guadeloupe. Même si on ne savait pas, on, on était dans le flou parce qu'on ne voulait rien nous dire, on voulait... Il y avait vraiment un, un flou total autour de cette histoire-là. Il y avait vraiment euh, une insistance à ne rien savoir, à ne rien nous dire. Et donc, euh, moi, je me suis dit euh, que j'allais créer une cagnotte en ligne euh, pour euh, s'il y avait moyen de lui envoyer un mandat, s'il y a moyen de faire entrer quelque chose. Euh, il y a beaucoup de, de, de gens qui sont en métropole d'artistes que Zébris a aidés. Qu'il a mis sur le devant de la scène, qui m'ont contacté, qui m'ont dit Bon Billy, qui j'en nous paye, voyons-nous bail Qui j'en paye, faire nous un petit bail Et moi, je leur ai expliqué que je ne voulais pas toucher d'argent, donc j'allais créer une petite cagnotte en ligne. Et s'ils voulaient mettre quelque chose dessus, euh, euh, que ce serait bientôt en ligne. Et donc, euh, j'ai reçu le euh, Mighty Kalimba, j'ai reçu Lexi Singer, j'ai reçu plein d'artistes. Et euh, donc euh, la cagnotte elle est là, la cagnotte elle est en ligne, elle est disponible. Et donc euh, dès, dès, dès, dès que possible on va pouvoir lui envoyer quelque chose quoi. C'est pas extrême, c'est pas ce que j'attendais par, par rapport à tout ce qu'il fait dans sa vie. Mais euh, c'est un minimum et dès que ce sera possible euh, on va pouvoir lui envoyer un mandat et, euh, je pense que tous les gens qui sont sur la cagnotte et à qui j'envoie régulièrement euh, euh, le relevé avec le détail, donc ils seront contents de savoir qu'il a pu recevoir quelque chose. Quoi. Ben ouais, la cagnotte, elle est sur mon Facebook. Hein. C'est une cagnotte Lydia. Donc euh, vous allez sur ma page. Mon, mon nom, c'est Jean-Louis Billy. Mon nom d'artiste, c'est Billy Le Kid. Mais elle est sur, le, sur ma page Jean-Louis Billy. Elle est accessible. C'est en public. Je l'ai mise en public. Donc. Euh, vous pouvez aller sur ma page et puis euh, consulter. Vous cliquez dessus et vous avez euh, le, le montant de la cagnotte. Et si vous voulez faire un don. Donc euh, voilà, c'est disponible et c'est accessible à tous. Ça s'appelle Fosse poussée oui, exactement, c'est bien ça. Euh, ils sont tous en Guadeloupe. Ils sont tous en Guadeloupe. Non, ils sont tous en Guadeloupe. Il, mal, malgré les rumeurs, je pense qu'ils sont tous en Guadeloupe. Nous, au début, on ne savait vraiment rien. On entendait qu'il y en avait qui étaient en Martinique, qu'il y en avait qui étaient ici. Mais euh, je pense, euh, sans dire de bêtises, hein, sous, contrôle, euh, sous contrôle de Corinne, ils sont tous en Guadeloupe. Ils sont tous en Guadeloupe entre la Basse-Terre et, euh, et Bémao. Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils sont, ils sont euh, isolés socialement, Ils sont euh, que c'est volontaire, c'est fait volontairement, c'est euh, voulu. Et je pense que ça joue sur le moral des familles, ça joue sur le moral euh, de ceux, des grands frères aussi et que c'est fait exprès, que c'est fait exprès.